Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Alors, nous allons évoquer avec vous euh, la réussite d'un projet, qui est un projet d'abord humain, euh, par lequel, en fait, euh, on a eu euh, énormément, en tout cas, d'échanges avec les équipes de gouvernance, avec les DSI, pour pouvoir travailler. Mais avant toute chose, je vais me présenter. Je suis Philippe Descamps. Je suis vice-président du numérique à l'Université de Bourgogne-Franche-Ponté et je suis également directeur de la transition numérique de l'UTBM. Donc j'ai un pied à la fois dans la gouvernance et un pied dans l'opérationnel, ce qui est un élément aussi intéressant, parce que ça permet aussi de suivre au jour le jour le côté opérationnel, mais ça permet aussi de, de pouvoir discuter vis-à-vis -vis avec des équipes techniques. Et ça, c'est un point essentiel, me semble-t-il, dans la réussite de notre projet. Je laisse te présenter. Oui, donc euh, le premier slide, c'est pour vous montrer qu'on ne se lance pas dans un schéma directeur du numérique multi-établissement, du premier coup. On avait un petit peu d'expérience, on avait déjà écrit pour l'université de Bourgogne le premier schéma directeur 2012-2016 je venais de terminer celui de 2017-2022 pour l'UB et on m'a demandé de travailler avec tous les établissements membres pour créer un schéma directeur du numérique dans le cadre d'une commune multi-établissement. Donc je pense que l'expérience qu'on avait précédemment a été très utile c'est important parce que ce sont des grosses c'est quand même une grosse tâche de rédiger un, un schéma directeur. Alors vous allez voir, parce que ça peut faire peur, en fait, vous allez voir, ce n'est pas du tout compliqué. Euh, vous connaissez vos établissements mieux que tout le monde, vous connaissez le numérique au sein de vos établissements. Simplement, il y a un gros travail de rédaction et d'organisation et de, euh, de mise en musique, si je peux dire, de tous ces, ces projets. Je te laisse présenter un petit peu dans quel cadre alors, on a travaillé. Alors, le, le cadre qui est donné, c'est le cas d'une commune qui s'appelle la commune BFC. Euh, c'est une communauté d'universités et d'établissements qui se compose de huit établissements, euh, dont les noms sont indiqués ici. Euh, ça représente en, en l'occurrence, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la Banque de Franche-Comté, c'est dans l'est de la France. Euh, ça représente aujourd'hui un, un territoire comme la Suisse. Donc ça veut, ça veut dire aussi que quelque peu euh, les échanges sont un peu difficiles puisque les établissements étant euh, répartis sur un territoire assez grand, il a fallu travailler aussi en mode hybride avec, un, un, avec des, des, des travaux qui ont été faits notamment par les outils collaboratifs. Mais c'est aussi un, un projet qui est fortement intéressant puisqu'il s'inscrit dans un contrat de site, contrat bien sûr qui est celui d'ACOMU, dans lequel en fait... Euh, la, le numérique est, est l'une des fonctions régaliennes en tout cas des universités par lequel en fait, la coordination s'est faite au, au travers de la politique de, de site la politique du numérique et avec bien sûr une démarche qui est holocratique c'est à dire que les responsabilités étant partagées par ailleurs euh, avec tout le monde euh, l'objectif c'est pas d'avoir un chef, un VP numérique qui décide comment faire quelle est la trajectoire qu'on doit bien évidemment dessiner pour les autres c'est travailler en coordination avec les équipes avec les V.P. et donc on a mis en place un point de gouvernance qui se situait à deux étages. D'abord un, un comité euh, d'V.P. qui opérait bien sûr avec la légitimité qui leur est donnée au travers bien sûr de la des responsabilités qui leur, leur en sont faites par les présidents des universités. Et puis il y avait aussi un échange qui était fait, qui était courant avec les D.S.I. Et tout l'intérêt en fait c'était de partager les bonnes pratiques et aussi de dessiner la trajectoire pour l'ensemble de la communauté. Alors le chapeau qui est donné par une commune n'est pas celle d'un établissement, puisqu'effectivement il faut aussi opérer au niveau des établissements, il y a un principe de subsidiarité qui s'invite bien évidemment, et dans ce sens ça sous-entend effectivement qu'il faut aussi s'alimenter des, des, des trajectoires de chaque établissement, et ensuite il faut coordonner l'ensemble. Et toute la difficulté était effectivement de coordonner, même si ce n'est pas une grande difficulté, on s'est mis d'accord sur les principes, sur des trajectoires qui étaient bien sûr celui de contrat de site, mais qui opéraient aussi au niveau de l'individu et au niveau des usages. Et là, c'était un travail de longue haleine qu'on a réussi à conduire. Alors, le schéma directeur, faut le voir comme un outil, faut le voir comme une expérience aussi humaine, un outil qui donne un cap, qui donne aussi un certain nombre de règles de prise de décision, qui donne aussi, qui scénarise quelque peu les trajectoires de chaque établissement, mais Finalement, euh, l'important ce n'est pas plus son, son application, c'est le fait qu'on se mette d'accord en tout cas sur, sur un cap. Donc il, il, il faut toujours se projeter. La projection qu'on a, qu a mis en place, c'est une projection à 5 à 7 ans pour laquelle effectivement on a, on a regardé pré précisément quels étaient les, les enjeux du numérique de demain. Donc on s'est inspiré bien sûr de travaux qui étaient faits par, euh, par d'autres. On s'est inspiré également des, des, des, des, comment -je, des orientations stratégiques de l'État dans ce domaine et on a essayé de trouver le meilleur parti, bien sûr, on a été accompagné à un moment donné par, des, par les DGS parce qu'on ne peut pas travailler non plus dans un vase clos. Et on a bien sûr été chercher quelque peu les informations qu'on avait besoin. Et toute la coordination s'est faite, comme je disais tout à l'heure, par des responsables de, de, de, de projets, qui étaient des VP, sur un silo particulier. Et bien sûr, la complexité était bien sûr de pouvoir travailler tous ensemble et d'échanger sur, sur les différents éléments qui nous permettaient de savoir exactement où on devait aller. Alors. La démarche qui est, qui est précisée ici, c'est une démarche qui est assez simple, hein, me semble-t-il, puisque dans un premier temps il a fallu faire un état de l'art, où on en était par rapport à toutes ces, toutes ces orientations, euh, quels étaient les besoins exprimés par les établissements, quelle était la volonté des établissements d'aller vers quelque chose qui était euh, commun, vers une communauté de, de services, communauté de biens, et puis finalement on arrivait quand même à, à essayer de déterminer un écosystème qui était ouais, relativement consolidé, qui était cohérent. Et l'objectif a été, bien sûr, de pouvoir ensuite identifier les différentes particularités du projet. Ce qui nous a amené, effectivement, à avoir une analyse de besoins, d'avoir un cadre financier et de pouvoir finalement euh, trouver, au-delà des, des fiches projets qu'on a mis, mis en place, eh bien, une orientation assez forte. Tout ça nous a donné, bien sûr, un chiffrage assez important, puisque aujourd'hui si on regarde le schéma directeur du numérique, il est de l'ordre de 27 millions d'euros. Et je peux vous dire qu'on n'a pas les 27 millions d'euros. Donc ça sous-entend aussi qu'il y a des choix de priorités qui ont été faits, donc une proposition de schéma directeur c'est de donner une trajectoire, c'est de donner des moyens, c'est aussi de donner des cibles, mais finalement la prise de décision quant aux choix qui seront définis relève bien sûr de la direction des établissements et relève de la gouvernance de l'UBFC. Oui, alors Pour compléter les propos de Philippe, c'est aussi dans le schéma directeur, Il y a, je vais essayer de vous donner des éléments très pragmatiques hein, parce que je pense que si vous voulez en rédiger un, c'est pour ça que vous êtes ici. Ce qu'il faut surtout déterminer quand vous allez écrire votre schéma directeur, il y a deux grandes parties. La première partie, c'est le cadre, l'existant, mais ça vous pouvez commencer dès à présent à l'écrire, hein, vous connaissez très bien votre établissement et en parallèle, vous pouvez commencer à réfléchir à trois éléments qui sont les programmes, les axes et les projets. Et vous, vous moi, je me suis mis dans l'état, c'est Noël, c'est le Père Noël. Donc j'imagine tous les projets que je voudrais faire. Et je me suis pas mis, de, de, je me suis pas bloqué en disant c'est pas la peine de le mettre ce projet. Tu n'auras jamais les moyens humains ni financiers de le faire. En tous les cas, on les a tous mis. Et heureusement qu'on les a tous mis parce que pendant le confinement. Euh, ben, il y avait plein de projets que je pensais qu'on ferait sur le deuxième schéma directeur. Eh bien, ils étaient déjà inscrits, on y avait réfléchi. Et ça vous permet, en travaillant sur ces programmes, sur ces axes et ces projets, d'inscrire des projets et d'expliquer aussi à la gouvernance, voilà, dans un monde idéal, dans un monde avec un père Noël qui nous donne tous les moyens humains et financiers qu'il faut, voilà tous les projets qu'il faut faire. Et même si vous êtes sûr, et moi j'en ai vu plusieurs de projets que vous êtes sûr, vous ne pourrez pas les faire dans ce schéma directeur-là, il me semble important quand même de faire l'affiche pour prendre acte et puis que la gouvernance voit que vous avez déjà réfléchi à toutes ces problématiques. Donc ce qu'il faut que vous reteniez dans ces programmes, axes et projets. Évidemment, ça c'est tout le préalable au schéma directeur. Il faut aussi lire un certain nombre de documents. Je vous ai mis la liste. Il faut un petit peu savoir ce qui se passe au niveau aussi du ministère, des autres universités, venir oxyre, hein, prendre la température. Euh, quels sont les sujets ben voilà, On vient de voir un sujet qui, qui est prédominant, qui est pégase. On ne peut pas écrire un schéma directeur si on ne connaît pas, le, si on connaît pas le, le milieu et le monde dans lequel vous, vous travaillez. Donc Je vous ai mis tous les sites et tous les documents que sur lesquels je me suis largement euh, appuyée. Euh, la démarche, je vous ai mis le schéma, mais je pense que je vais passer assez vite. Hein. Je crois que Philippe vous l'a assez présenté. Euh, vous retrouverez en tous les cas l'intérêt de toutes tout ces feuilles et toutes ces slides, c'est que vous puissiez les garder et puis les regarder et les retravailler. Alors. Pour arriver au cœur de la rédaction du document, comme je vous l'ai dit, dans un schéma directeur, il y a une première partie qui est la partie chapeau, qui est la partie qui présente finalement vos établissements. Alors un schéma directeur du numérique d'un établissement, vous allez présenter votre établissement, là il va falloir présenter chacun son établissement. Donc moi j'ai demandé à chaque établissement de rédiger la présentation de son établissement et après on a harmonisé tout ça avec Philippe. La deuxième partie, et c'est la partie essentielle de votre projet, et elle n'est pas si difficile que ça à faire, elle est très lourde, c'est la partie portefeuille de projet. Et il va falloir, effectivement, associer des services, leur donner un cadre, et ça, je, tout, tout à l'heure, je vais vous le faire distribuer, un cadre de fiches de projet. Si vous avez préparé tous ces documents au préalable, vous allez voir que ça va couler de source. Une fois que votre schéma directeur il a été écrit, alors j'en ai apporté un. J'ai euh, laissé là-bas sur la banquette celui du, de la commu, Il est assez important. Là, vous vous doutez bien, 300-400 pages. Celui du, du, de l'UB, je crois qu'il fait 600 pages. Euh, personne va le lire. Hein, faut pas. Euh, on le met sur l'internet, sur l'intranet. Mais je connais personne à part quand on l'a rédigé qui l'ai lu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de rédiger une synthèse. Et ça, j'ai des documents. Euh, je vous ferai aussi passer. C'est une synthèse qui reprend vraiment chaque projet, et c'est ce document d'ailleurs que souvent je fais imprimer de manière plus... avec un graphisme, et qu'on va distribuer aux politiques et qu'on met partout et qu'on distribue partout. Et ça permet aux gens de lire cette synthèse, et puis s'ils veulent sur un projet donné savoir plus de choses, ils peuvent se reporter au portefeuille de projet. Donc je vous montrerai aussi les deux synthèses qu'on a faites, aussi bien pour l'UB que pour celui de la COBU. Voilà un peu déjà les... les le, le, le gros travail à faire, schéma directeur, deux parties. La première partie, donc toute la présentation, l'introduction, présentation des établissements, état des lieux. Ça prend du temps, mais c'est pas compliqué. Je pense que vous n'avez pas de questions là-dessus. Euh, vous pouvez faire un historique des services, euh, présenter les services informatiques, euh, la gouvernance euh, informatique dans chaque établissement, présenter un organigramme de chaque, euh, des personnels de, de chaque établissement. Et puis, euh, la deuxième partie, évidemment, ça sera euh, le portefeuille de projets. Et là, les projets, il faut euh, vraiment associer tous les services, tous les établissements. Moi, j'ai eu des projets auxquels je n'avais pas pensé, qui m'ont été écrits par la communication ou par d'autres. Et vous aurez ensuite, quand vous aurez tous ces projets, un travail de, de synthèse à faire. Parce que bah, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vous ont demandé deux ou trois fois le même projet par des services différents. Donc, il y a ce travail. Quand vous avez fait tout ça, eh bien vous pourrez écrire, votre, euh, si vous aviez un ancien schéma directeur, le bilan de l'ancien schéma, et puis euh, définir à partir de votre portefeuille de projet. Mais ça s'écrit assez vite, hein, parce que le portefeuille de projet, vous, avez, vous allez passer votre temps à récupérer tous les projets, à les classer par thème. Est-ce que c'est de la pédagogie Est-ce que c'est de la recherche Vous allez déjà euh, classer tous ces projets et vous allez les prioriser. Moi, dans chaque axe, euh, j'ai dit Bah, ben, ce projet-là, je le mets en rouge, parce que celui-là... Par exemple, Pégase, pour moi, ça va être en rouge. C'est un des projets euh, prioritaires qu'il faut faire parce que c'est une des priorités qu'on s'est données. Je, je voudrais revenir également sur ces, sur ces particularités hein, de priorité de, de projet. Euh, ce n'est pas qu'un travail de DSI ou de VP numérique hein, c'est un travail aussi de concertation avec les équipes avec les experts métiers, c'est un échange qu'on a avec les groupes des usagers, c'est aussi une remontée d'informations qu'on a depuis très longtemps et qu'on a mis de côté parce qu'on ne voulait pas les consolider dans un document particulier. Donc c'est une démarche aussi très proactive, c'est-à-dire que le schéma directeur, ce n'est pas, pas simplement un départ, un go-no-go -no -go qui fait qu'à un moment donné on va commencer à le rédiger, il y a une expérience utilisateur, il y a tout ce qui, qui traîne derrière, de qu'on a en tête depuis très longtemps. Le gros travail, c'est un travail de formalisation. Et c'est un travail aussi de retour, parce que le retour qu'on a sur, sur les schémas directeurs, comme l'a dit marie effectivement 600 pages à lire, c'est peut-être pas la, le, meilleur, le meilleur bouquin pour, pour le soir, mais ça reste un document qui, qui cadre en tout cas la réflexion qui est portée sur le numérique dans nos établissements. Et c'est important de l'avoir parce que ça, ça donne aussi quelque peu euh, une partition, une prise de décision qui y amènera... Euh, peut-être un changement de priorité. Donc c'est un outil pour la gouvernance, c'est un outil aussi pour les utilisateurs qui, qui, qui, qui comprennent bien qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi, mais c'est aussi un outil pour euh, mettre en valeur en tout cas le travail des équipes. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. La rédaction du schéma directeur, c'est aussi la, la mise en lumière, en tout cas, de la particularité des métiers, et du travail qu'on fait en particulier, euh, qui n'est pas toujours visible, et qui apparaît euh, à ce moment-là euh, dans ce document. Donc pour moi, ça, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est d'abord un travail humain, un travail d'équipe. c'est un travail où on va se poser des questions, on va réfléchir à des solutions, chacun ayant ses solutions, chacun ayant bien sûr une expérience dans un domaine particulier. Et c'est ça qui est très très, très important et qu'on a voulu mettre en lumière en tout cas dans ce document. Bien évidemment, il y aura toujours des gens qui seront réticents qui se diront, mais nous, on n'aura peut-être pas pensé à cette solution. Mais encore une fois, quand on prend un schéma directeur, on regarde le projet, et bien on se repose la question en fait, de la fiche projet au moment où on veut la mettre en œuvre. Notamment parce qu'il y a des changements, il y a des, des évolutions techniques, il y a aussi peut-être des évolutions dans, dans la manière avec laquelle on imagine le projet par rapport à un contexte beaucoup plus général. Euh, on évoquait des particularités aujourd'hui sur le cloud, le, le, c'est peut-être des solutions qu'on n'avait pas abordées dans le schéma directeur, sur lesquelles on doit être réinterrogé. Donc c'est un outil, mais c'est aussi quelque chose qu'on doit remettre en question au moment où on le met en offre. Donc euh, Pour revenir vraiment sur l'opérationnel, je re redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut définir trois quatre programmes. Donc, Je vous ai mis les trois quatre programmes que nous, on a définis dans le cadre du schéma directeur de la commune, 7-8 axes. Et puis ensuite, vous allez avoir tous vos projets. Et ils vont naturellement, franchement naturellement, ils vont euh, être répartis. Vous allez les répartir dans ces programmes et dans ces axes. Voilà, par exemple, les trois exemples de programmes qu'on avait pour la, pour la commu. Euh, à l'UB, on avait un quatrième programme, qui c'était une décision d'ailleurs du DGS, de faire un programme spécifique sur la sécurité des personnes, des biens et du SI, ils voulaient mettre, voilà, vous dé définissez vos 3-4 programmes, vous définissez vos 7-8 axes, mais vous pouvez largement vous inspirer de ce qu'on a fait, parce que ce que j'ai fait, j'ai rien inventé, on retrouve euh, tout ce qui est pédagogique, on retrouve la recherche, on retrouve les infrastructures, euh, on retrouve les, les, les grandes missions finalement de nos universités et, euh, et puis tout ce qui est administratif le numérique en support de la modernisation donc vous pouvez aussi largement vous inspirer de tout ce qu'on a fait euh, là et des, et des slides voilà une autre présentation sous forme de programme sous forme d'axe et puis on va arriver et finalement à des projets et vous voyez au niveau de la proj des projets de la COMU, il en est ressorti 43 projets euh, moi sur l'UB euh, donc c'est 43 projets pour l'ensemble des établissements membres euh, je dépasse les 300 projets mais c'est pas grave, c'est énorme mais en tous les cas il y a des tas de services qui se sont exprimés, qui m'ont fait des demandes j'ai mis leur fiche projet et elle est en attente et puis euh, je leur dis, bah, quand j'aurai les moyens humains et financiers, bah, et si je ne les fais pas cette fois-ci je les ferai le, le coup d'après euh, Voilà. pour nous il y avait 43 projets et vous voyez les, comment ils ont été euh, classés alors, le portefeuille de projet, c'est ce qui va vous donner beaucoup de travail, mais si vous êtes bien organisé, il n'y a pas de souci. Je vais vous expliquer une fiche projet. On les a travaillées et retravaillées. Je, je suis assez contente de mon exemple de fiche projet. Je vais vous les montrer sur l'écran, mais Jean va vous en distribuer quelques-unes euh, que j'ai que photocopiées. Et vous pouvez largement plagier aussi ce document. Hein. On l'a travaillé et je pense qu'il est assez complet. Euh, Simplement, il y a des petites choses au niveau de l'organisation. Il faut que chaque fiche projet fasse le même nombre de pages. C'est-à-dire, il ne faut pas que vous ayez un projet avec deux pages. Il faut que ça fasse le même nombre de pages. Donc, s'il y a des gens qui n'ont pas écrit beaucoup de choses dans la présentation, ben, tant pis. Voilà un exemple. La première page de la fiche projet, eh bien, on indique le programme, on indique l'axe. Et puis là, c'est un projet 5. C'était mettre en place un SGBM au sein de la, la commune. Et puis, on va cliquer. Est-ce que c'est un établissement qui va intéresser tous les établissements membres est-ce que ça intéresse que la commune Est-ce que c'est un nouveau projet Est-ce que c'est en cours Est-ce que ça remplace J'ai essayé de penser à tout. Est-ce que c'est la nature du projet Mais en écrivant et en améliorant cette fiche, c'est que derrière, tout à l'heure je vais vous parler de la gestion de projet, c'est que derrière, après le schéma directeur, comme l'a dit Philippe, si vous faites votre schéma directeur, vous ne le suivez pas, on a mis en place un logiciel de gestion de projet. Et en fait, en remplissant cette fiche et en demandant aux usagers de remplir ces documents, et eh bien quand vous allez saisir dans Redmine, dans, enfin nous on a choisi Redmine, tout est prêt. Et surtout la description du projet, la première page, j'ai demandé une description qui soit non technique. Et c'est cette description, parce que je sais très bien, hein, les politiques ils lisent la première page. Hein. Tout le reste c'est à la limite euh, nos soucis à nous, un historique éventuellement du projet, les objectifs qualitatifs et quantitatifs du projet, et un descriptif détaillé de votre projet. Qu'est-ce que je vais faire telle année, telle année, telle année Et puis, surtout, ce qui est très important, euh, budget moyen. Qu'est-ce que je prévois bon, On n'a pas tout calculé à l'euro près, hein. on a fait beaucoup de choses. Euh, C'était euh, une grande idée, avoir à peu près une idée du coût en ETP et financier des projets. Et puis, euh, dernière, euh, dernière fiche, qui est-ce que ça concerne Combien d'étudiants, combien de personnel les modalités, les livrables, les forces les menaces, les difficultés, les opportunités, les chiffres clés, la date prévisionnelle euh, du projet et la dernière page que j'oblige tout le monde à remplir, qui va être les, les chefs de projet, euh, les directeurs de projet, c'est souvent d'ailleurs, euh, sur certains cas c'était souvent le DGS, et ce qui est très intéressant et très important, on a mis tous les rédacteurs et tous les lecteurs à la fin, ce qui fait qu'on on indique sur la fiche qui a participé à sa rédaction, et qui l'a relu et qui l'a amendé. Ça prend du temps, mais en tous les cas, c'est très intéressant quand vous lancez les projets pour dire, ben voilà, les personnes qui ont participé, qui ont validé, ce n'est pas la dénume qui a écrit ça sur un coin de table toute seule. Voilà, je pense que les fiches projets passent. C'est le gros, je veux dire, du travail. Je pense que notre intervention de cet après-midi, elle peut être intéressante pour vous, parce qu'on peut mutualiser tout ça, L'affiche projet, moi ça a été plusieurs semaines de travail pour l'amender, la vérifier, puis après on a démarré, on s'est aperçu qu'il manquait des champs. Je pense que là vous avez quelque chose d'assez complet. Et d'envoyer ce document, et j'avais fait une petite note à tous les chefs de service en disant, allez-y, dites-nous ce que vous voulez comme projet, ils l'ont rempli, on les a aidés parfois à le remplir. Une fois que vous avez tous ces projets, il faut faire un tableau Excel, une bonne assistante va vous faire tout ça. C'est très long à suivre, mais il faut faire un portefeuille de projet où vous allez résumer tous vos projets, un projet par ligne. Donc voilà ce qu'on appelle le portefeuille de projet. On a aussi un intérêt sur ce sujet, sur les fiches projets. On a évoqué hier, à juste titre, le fait qu'on devait être amené à faire des réponses à appel à projet. Donc nous on a un portefeuille de projet, à un moment donné, dès lors qu'on doit faire, un, on répond à un appel, on sort une fiche projet, elle est déjà faite, elle a déjà été pensée, elle a déjà été imaginée, euh, il suffit simplement de la reconsolider et ensuite euh, s'en servir pour répondre à l'appel au projet. C'est vraiment de ce biais-là que la réflexion elle, se nourrit et euh, bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas les moyens de nos ambitions, 27 millions d'euros pour euh, la commune BFC c'était euh, texte. Par contre, euh, sur des réponses à appel à projet où on peut capter de financement, et bien les fiches prosées nous ont aidé notamment à pouvoir le faire. Donc voilà, une fois que vous avez tout votre portefeuille de projets, ben vous allez prioriser vos projets. Ben ça se fait assez naturellement dans chaque en pédagogie, en recherche. Euh, ça va, on n'a jamais eu de problème là-dessus. On a mis des projets qui sont prioritaires et vous allez donc définir votre plan d'action. Et en gros, euh, ça. C'est à peu près les projets qui sont prioritaires et vous dites cela il faut vraiment que je les fasse pendant la période du schéma directeur. Une fois que vous avez écrit le schéma directeur, je vous en ai apporté celui de... c'est juste pour que vous ayez une idée, je ne sais plus, ça faisait quoi Voilà le schéma directeur qu'on a écrit de la commu, voilà le paquet que ça représente, sachant que là-dedans vous avez le portefeuille de projet. Celui de l'UB, c'est une, une boîte à archive. Eh bien, vous doutez bien qu'il y a plein de gens, euh, ils ne vont pas lire tout ça. Donc euh, vous faites une synthèse, et là vous avez tous les éléments, hein, c'est la mise en forme. Voilà la synthèse de l'université de Bourgogne. On n'a pas encore eu le temps de faire reproduire euh, Voilà la synthèse euh, de celui de la commune. Et ça c'est ce document, moi je l'ai toujours avec moi partout euh, au bureau, et dès que quelqu'un me demande quelque chose, je distribue ce document. C'est ma feuille de route. Mais ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas inscrit là-dedans qu'on qu ne va pas le faire. On le sait bien avec la crise sanitaire. Et ce n'est pas parce qu'il euh, y a des choses qui sont là-dedans qu'il faut tout faire. Il euh, y a plein de projets. J'adorerais les réaliser. Je sais très bien que, vu le temps et les moyens humains et financiers, on ne les fera pas. Mais en tous les cas, les politiques ont lu pratiquement tous. Euh, on a distribué au président, au VP, à l'ensemble de la gouvernance ce document et ils l'ont lu. Donc ils savent à peu près, euh, enfin ils savent même très bien quelle est notre stratégie, quels sont les projets auxquels on a réfléchi, sur lesquels il va falloir aussi qu'ils réfléchissent pour éventuellement libérer des moyens humains et financiers. Alors ils il, il consolident également deux, deux schémas, celui, celui le schéma de la vie étudiante, hein, pour lequel effectivement le numérique est aussi très important, et le SPSI également. Donc en fait euh, il y a vraiment une, une, une synergie entre, les, entre tous les projets, et euh, ça permet en tout cas de, de pouvoir alimenter les, euh, les différents schémas et de, de savoir où est-ce est qu'on veut aller par rapport à tous ces, euh, tous ces investissements et tous ces fonctionnements. Alors évidemment si vous voulez suivre tous ces projets, si vous faites ces documents, vous les mettez dans une armoire, euh, ça n'ira pas bien loin. Donc derrière il faut aussi réfléchir à la mise en place d'un logiciel de gestion de projet. Moi je n'ai pas été chercher loin, j'ai pris Redmine. Euh, donc, et en plus j'ai fait l'architecture de Redmine exactement comme... Euh, comme le, le schéma directeur, axe pédagogie, axe recherche. À l'intérieur, euh, on a mis les projets et euh, les collègues de la à euh, Chaque fois qu'ils travaillent sur un projet, c'est du déclaratif. L'objectif, c'est pas, on n'est pas les avocats de New York à se faire payer à l'heure. C'est d'avoir une idée globale. Euh, des heures qui ont été passées sur un projet et puis ce qui est surtout très important parce que là je sors des diagrammes de Gantt etc, moi le logiciel de gestion de projet m'a été très utile en tant que directrice à plusieurs reprises soit parce qu'on voulait m'enlever des, des, des, enfin, des ressources humaines et j'ai présenté plusieurs fois le diagramme de Gantt et le projet en disant voilà les projets sur lesquels on est, vous enlevez une personne vous me dites quel projet j'arrête euh, et bien, au bout de trois semaines de tractation on, a enlevé personne parce que, euh, ben on regardait. personne alors que si vous le dites et vous n'êtes euh, voilà, pas toujours entendu quand vous présentez un diagramme de Gant vous présentez des documents et puis le deuxième point qui me semble extrêmement important avec le logiciel Redmine c'est que quand vous avez mis en route Siam ou quand vous avez mis en route Pégase pour eux les politiques vous avez fini par exemple, Siam, ils n'ont pas compris que Siam, on a fait la mise en route, mais maintenant, il faut le faire vivre. Mais qu'en plus, on l'a évoqué il y a quelques temps, il y a quelques moments, là, on continue avec Arpège. Arpège, on l'a mis en lecture. Donc ma collaboratrice qui s'occupe, est en charge d'Arpège, elle note le nombre d'heures. Mais sinon, la direction, ils ont oublié. Pour eux, Arpège, c'est fini, on est passé à autre chose. Or, il y a un coût. Il y a un coût financier, il y a un coût humain. Donc, juste, bon, c'est un peu petit, je suis désolée. Voilà, pour le logiciel de gestion de projet, je pense que si vous n'allez pas au bout de cette démarche du début jusqu'à la fin, euh, la démarche écriture d'un schéma directeur ne sera pas euh, complet. Je te laisse conclure, Philippe bah écoutez, je pense qu'on a dit beaucoup de choses hein, sur ce sujet-là. Euh, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui, euh, qui amène à réfléchir, à se poser des, des, des vraies questions. C'est aussi un travail qui, qui porte aussi sur les perspectives d'évolution et de, à la fois des métiers sur le numérique, mais également des, des projections qui doivent être faites sur la, la manière avec laquelle la recherche, la pédagogie, euh, tous les, les services administratifs se, se déploient dans les prochaines années. Donc il y a aussi un, un travail de prospection à avoir. Mais encore une fois, ce n'est pas un travail qui, euh, qui, qui, qui, qui, qui réside, qui réside simplement au fait, par le fait qu'il faut le mettre, le faire et ensuite opérer ça dans un tiroir, c'est quelque chose qu'il faut remettre à jour. Et c'est vraiment ce sujet là et je ne dois pas dire que la prochaine fois qu'on fera un schéma directeur il sera différent mais ce sera de toute façon dans la continuité de ce qu'on a fait, se reposer les vraies questions, se reprioriser peut-être certains projets qui n'ont pas été mis en avant et puis aussi ben, accompagner un peu tout le déploiement du numérique au sein même de, de l'enseignement supérieur sur, les, sur une base en fait d'une trajectoire qui a été déjà réfléchie par l'ensemble des, des différents présidents, vice-présidents, équipes techniques, experts métiers, c'est vraiment un travail collectif. Voilà. Merci à tous les deux pour cette présentation, toujours très intéressante et très d'actualité. J'ai une petite question, effectivement, vous en avez parlé tous les deux. Un schéma directeur du numérique, c'est quelque chose qui, qui vit dans un contexte, avec un numérique qui, qui bouge à une, à une vitesse assez importante. Et donc, vous avez évoqué la, la possibilité de réinterroger régulièrement le schéma du numérique. Directeur du numérique pour, pour l'actualiser. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre aujourd'hui pour permettre ce, cette, cette opération Alors, on, on fait vivre un, ce qu'on appelle un comité de pilotage du numérique. Euh, donc, c'est un, une, une assemblée où on va euh, à la fois. on va réunir, c'est un peu tout l'intérêt, on va réunir les VP numériques et les DSI. Et on va inviter des experts métiers le moment venu, quand il y a des interrogations qui portent sur des questions euh, bien précises. Donc le fait, le fait de le faire vivre, c'est aussi euh, de se retrouver euh, de temps en temps et d'échanger un peu sur tous ces sujets. Euh, c'est le fait aussi peut-être de se re-questionner, parce que des prises de décision qui ont lieu il y a deux ans, ben, re-questionnent. Euh, c'est aussi le moment d'inviter, alors je parle des experts métiers, mais, mais dans, dans, dans la gouvernance du numérique telle qu'on l'a imaginée à la commune UBFC, c'est aussi d'inviter peut-être des DGS, hein, et d'ailleurs les DGS ont été partie prenantes de ces sujets, puisqu'il y a aussi l'ambition d'avancer. Et pour avancer, on sait que de toute façon, il faut que euh, les DGS soient présents. Donc ils ont été invités à plusieurs reprises. On a fait des travaux de restitution aux DGS, pour qu'on ne soit pas complètement orthogonal par rapport à, à, à, à la mission qui est donnée aux établissements et surtout par les, en tout cas la trajectoire qui est faite par les DGS. Donc c'est un travail où, où, le, où on fait vie tout ça au travers des, des assemblées, des comités de pilotage, euh, que ce soit des comités de pilotage d'experts. Et puis on monte aussi des groupes thématiques, des groupes thématiques sur les sujets particuliers. On a un groupe thématique qui vit actuellement puisqu'on a, a eu la chance d'être labellisé data center régional. Donc on a un groupe thématique qui travaille sur les aspects data center, que ce soit sur l'interconnexion des réseaux, sur les offres de services. Euh, sur euh, la manière avec laquelle on imagine euh, globalement les plans de migration entre les euh, différents établissements vers un data center euh, euh, qui rassemble un peu tous les investissements euh, d'infra. Donc il y, y a des sujets qui sont là, qui sont présents, on fait vivre. Et le, le travail que, que j'ai sur ce sujet-là, c'est un travail de coordination des politiques numériques de chaque établissement. Et donc dans ces instances, quand il y a des décisions différentes qui ont été prises ou des nouveaux projets qui arrivent, Bon, je suis toujours très pragmatique. En fait, Le projet il va venir s'inscrire dans le logiciel de gestion de projet. Et ce que j'ai fait aussi dans le logiciel de gestion de projet, tous les projets qui avaient été inscrits dans le SDN initial comportent le mot SDN dans leur titre. Et donc quand je vais faire le bilan, je pourrai expliquer. Voilà tous les projets qui étaient faits. Voilà tous les projets qui étaient hors SDN au départ lorsqu'on a fini le SDN mais qu'ils sont venus se rajouter et j'ai le bilan qui est pratiquement prêt tout de suite et je peux aussi expliquer pourquoi il y a, il y a eu ces nouveaux projets et pourquoi d'autres projets ont été mis de côté Merci, et des questions dans la salle Non, je vois pas de... Si ouais. Attends, la, la durée d'élaboration de, de, c'est un travail qui a été initié. Alors, Vous savez, les schémas directeur du numérique, c'est une réflexion qui a été portée assez tardivement, après les SPSI. On nous a demandé de sortir un schéma directeur du numérique, donc il y a eu la mise en place en tout cas, d'un groupe projet pour pouvoir l'élaborer. On a mis 6 à 9 mois à réfléchir à la manière avec laquelle on devait le faire. Les premières questions qui ont été posées, c'est est-ce qu'on allait se faire accompagner parce qu'un schéma directeur dans, certains, euh, dans un milieu tel qu'une commune est différente qu'un schéma directeur dans un établissement. Donc il y a vraiment un, une question de coordination en premier lieu, de supervision. Et puis ce faisant, on s'est aperçu que bah, naturellement, on pouvait le prendre nous-mêmes en charge. Donc en fait, la réflexion a porté sur neuf mois et ensuite la rédaction a porté sur trois mois. Donc en un an, on avait fait ça. Mais encore une fois, on n'est pas parti du, du, de zéro, on est parti quand même avec une réflexion aboutie dans les établissements et les questions avaient déjà été abordées à multiples reprises. Euh, et on, tout le monde est investi sur ce sujet. Aucun établissement n'a euh, été réticent. Et dès lors qu'on a un élan, une solidarité dans ce domaine, eh bien on, on, peut, on peut effectivement renverser des montagnes et on peut avancer très vite. Oui, moi j'ai plusieurs questions. Donc, euh, donc vous n'avez pas fait appel à une société extérieure, vous avez tout rédigé vous-même. Oui. Donc, chapeau. <rire> Merci. Euh, donc... Euh, on a tous connu quand même... Euh, la je période voulais compléter des... pour, la, la, pour euh, euh, la société extérieure. Je me suis longtemps posé la question. La Caisse des dépôts et consignations demande en gros 200 000 euros pour vous accompagner. Moi, le message que je voulais vous faire passer... C'est bon, bah Si vous avez de l'argent, faites appel à une société, mais ne vous attendez pas à ce qu'ils vous rédigent un schéma directeur clé en main. C'est vous qui allez faire le travail de toute façon. C'est-à-dire, ce que vous allez payer 200 000 euros, c'est ce que je suis en train de vous distribuer là. C'est-à-dire, ils vont vous dessiner la fiche projet, ils vont vous organiser des réunions, ils vont peut-être faire un petit peu de synthèse des réunions, mais euh, écrire vos projets, décrire votre administration, décrire... Votre établissement et vos projets, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc, je sais que, pour en avoir discuté avec plusieurs d'entre vous qui ont fait appel à une société extérieure, ils ont été très déçus parce que ils se sont retrouvés à faire le travail. Donc, voilà, c'était aussi le message et c'était pour ça que j'avais posé la question sur le slide. Si vous payez 200 000 euros, ne vous attendez pas à avoir un document tout prêt. Vous ferez de toute manière le travail. Non, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, sauf que. Euh, il faut piloter, il faut qu'il y ait quelqu'un qui pilote, qui prenne le projet euh, à bras-le-corps et qui, si, si c'est un ensemble de personnes, en fait c'est personne. Euh, à chaque fois on s'est aperçu que quand il y avait beaucoup beaucoup de monde qui était concerné, euh, ou alors il faut quelqu'un qui, euh, qui soit dédié à ça. Donc est-ce que vous avez eu quelqu'un de, de dédié Alors on, on a eu un personnel pour, euh, pour accompagner l'alimentation d'un tableau Excel euh, et corriger les fautes d'orthographe des, des fiches projets qu'on avait mis en place. Euh, ce, ce, cette personne a été essentielle, hein, parce qu'il faut aussi, euh, à mon sens, alimenter le document final. Mais euh, ce qui a été important, c'est qu'on s'est distribué le travail entre les VP, et euh, chaque VP avait pour mission, alors on avait un VP qui était plutôt euh, associé à la partie recherche, il y avait un VP qui était plutôt sur l'infra, etc. Donc je, on, on a distribué le travail entre nous, et effectivement, il, y a eu, il fallait coordonner. Il fallait coordonner. J'ai été nommé responsable de ce projet de coordination avec Marie-Ange sur l'aspect plus technique, mais globalement il faut une personne ressource effectivement. Et pour rien vous cacher, on n'a pas donné du temps. C'était un travail supplémentaire qui a été fait pour pouvoir le faire. Donc voilà. Je, je savais, on savait tous que c'était un travail qu'il fallait faire, qu'il y avait un objectif commun, qu'il y avait des prises de décision qui attendaient sur ce, ce document, et on a rendu une feuille fin juillet. Et puis, euh, puis voilà, aujourd'hui, il est là, il est présent, on l'utilise, mais c'est un travail de longue haleine, oui. C'est un travail de longue haleine. J'ai encore une autre question, parce que vous avez porté le projet, c'est la commu qui porte le projet. Tout à fait. D'accord Donc, Et là, j'ai eu l'impression au niveau de votre présentation que c'était un ensemble de schémas directeurs qui avaient été euh, en fait euh, concaténés, mais est-ce que vous avez des projets qui, qui, sont, qui soient transversaux au niveau de, de, de la commu et qui en fait, euh, euh, regroupe, regroupe plusieurs projets sur plusieurs établissements afin de oui. converger vers un seul Oui, tout à fait. Alors, Marie-Ange a présenté, il y a plusieurs dimensions dans, dans, dans ce qu'on a fait. On, on s'est appuyé sur l'expérience de chacun. Euh, Moi-même, j'avais déjà rédigé un certain nombre de d'un directeur. marie j'ai a rédigé celui de l'Université de Bourgogne. On avait une expérience dans ce domaine. Mais il ne faut pas oublier que euh, j'évoquais le principe de subsidiarité tout à l'heure. Chaque établissement doit faire son schéma directeur. Et la difficulté d'un schéma directeur multi-établissement, c'est ne pas de penser comme un schéma d'un établissement. Il faut, il faut le penser avec une volonté de pouvoir faire émerger des projets transversaux. Et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'il a été rédigé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque fiche projet relève effectivement d'un projet transversal entre tous les établissements. Donc c'est un peu le, le, le, je dirais la valeur ajoutée aujourd'hui du, du projet de la commu sur, sur le numérique. Ce qui veut sous-entendre que si on prend le, le, le, le schéma directeur d'un établissement de la commu et qu'on le, qu le met à côté du schéma directeur d'un établissement, ils vont se compléter. Ils vont se compléter, bien sûr on va retrouver... Si c'est quelque chose de transversal, on retrouvera bien sûr les fiches projets qui seront concormitantes au schéma directeur de la Commune. Mais comme on l'a dit, dans la fiche projet en particulier, on a mis en, en place tous les acteurs qui étaient présents et sont, on s'est assuré que chaque fiche projet soit validée par chaque établissement, de sorte qu'il n'y ait pas d'effet de bord qui fait qu'à un moment donné, un établissement prenne le lead sur un projet particulier. Merci, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. alors